ג'וד מorgen, אלי דניאל שיחו, שום היום לילו נישמת, אברהם יצחק, דודו רבי תשרי, משה מיכאל, אלין מחלה, רחל. שיוו שטת וויזי, הדיון הבא, שום יום, שאר, פרטף, של 5 דקות, תתרנאל. נו, שום יום, שאר, תיבא, מדברי, תדzieין, מישנההי. אפילו שמה מת, איש פלוני. דאיו. רבי אומר, אפילו שמה מינחינו קור, אמורים. אע"ג, אנו הלכים לספוד, ולעבור איש פלוני, בן שום מיתכвен, בן שום on continue à parler dans nos Mishnayot de, euh, le, du niveau de crédibilité sur lequel on peut se fonder pour permettre une femme, soit selon la Torah, pour, pour une femme que son mari a disparu, porté disparu, elle ne peut pas se remarier selon la Torah, parce que euh, dans la mesure où il n'y a pas deux témoins cachères qui ont témoigné qui ont vu mort eh ben, on reste sur le fait qu'elle qu était censée être vivant. Et euh, donc, du coup, ça pose, ça pose plein de situations très complexes, et Khamim ont, ont un petit peu allégé le problème, en donnant de la, la, la crédibilité à un, même un seul témoin, mais à la raison qui témoigne, alors ce qu'on a vu dans la mission précédente, cest qu'il qui témoigne d'une du, si ce situation, c'est sûr qu'il est mort, ou bien c'est sûr qu'il est dans une situation, c'est sûr qu'il va mourir. D'accord Comme on avait évoqué que Maïm Shech l'aime Maïm l'aime qu'on est sûr qu'il n'est pas sorti de l'eau, il a passé plus que trois jours, plus que trois heures, il y avait toutes sortes de situations. Il y a maintenant dans notre Mishnah, on va s'intéresser à un nouveau, à une nouvelle forme de crédibilité. C'est que lui-même n'a pas vu le mort, mais qu'il entend les gens raconter qu'il est mort. De manière certaine, d'accord C'est-à-dire, on raconte quelqu'un, un goy qui veut nous raconter qu'il est mort. Le goy on ne le croit pas pour permettre la femme. On peut croire, on va croire toutes sortes de gens qui sont ina, impropres au témoignage, mais le Goy, on ne croit pas pour le témoignage, lui. Malgré tout, alors on va voir que, par exemple, dans certaines situations, on va quand même pouvoir se fonder sur, le, sur les paroles du Goy. Et on commence d'abord avec un nouveau un premier sujet. « le met Même si elle a entendu juste des femmes qui racontent que telle personne, il est mort, ça suffit. C'est-à-dire qu'en fait, on parle que moi, j'étais en Amérique avec là-bas où, où on était censé avoir, où il, où il devait y avoir normalement Réhouven, le mari de Rachel, qui était là-bas. Moi, je n'ai pas vu Réhouven mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je passais dans un, à côté d'un café et j'ai entendu les femmes qui m'ont dit « Ah, tu as vu comme il est mort, Réhouven, voilà !» Donc J'ai entendu des femmes qui parlaient que Réouven il est mort. Je peux revenir en Israël et je raconte que en Amérique, les gens disent que Rouven est mort. Et on se fonde sur ça. D'accord à la différence du cas où j'ai vu Rouven tomber dans l'eau, mais je ne l'ai pas vu ressortir, peut-être que finalement il a sorti toujours après. Là, c'est mieux d'un autre côté, parce que là, on parle qu'il y, y a des gens qui racontent de, de, sans, sans aucune intention spéciale, mais en tout cas, ils racontent que Rouven est mort, donc on peut sonder sur ça. De même, Rabbi Udom et Rabbi et enseignent Même s'il a entendu des, des, des Tinoquas, c'est-à-dire des petits enfants qui nous disent que nous. Alors, nous allons, en réalité, il faudrait que ce soit interprété, nous revenons du espède des horizons funèbres, et du, de l'enterrement de Ishploni, de Réhouven euh, Tartampion, et Kaven ou Kaven. et que l'enfant, le, il a une intention de témoigner, ou qu'il n'ait pas d'intention de témoigner, c'est de, de raconter réellement ou sans raconter, c'est-à-dire qu'en fait, de nouveau, je suis mort en Amérique, j'entends plus des femmes parler, mais j'entends des enfants... « Ah là, là de, de, il y en a un qui raconte à l'autre, t'as raté, quand on, on a enterré aujourd'hui, Réouven, euh, on a fait, on est à son enterrement. » Le barthéanoui nous rapporte quelques précisions aussi importantes, c'est qu'ils ne disent pas juste qu'ils étaient à l'enterrement de Réouven, Ils disent qu'ils étaient à l'enterrement de Réouven et là-bas, il y avait... ils il, il rentre dans les détails de, de, de, qui nous raconte, qu de la mise en scène. À exclure, en fait, quelque chose d'original, c'est que les enfants, ça peut leur arriver de vouloir de prendre un cafard, ou une sauterelle, plutôt, les deux. Et le dire que ça c'est Réhouven et qu'après, quand Réhouven il meurt, il faut l'enterrer. Donc un, il gris de raconter à son copain qu'ils ont enterré Réhouven ce matin. Et moi j'entends, je me dis quoi, Réhouven est mort, en fait il parle du cafard qui s'appelle Réhouven. Donc pour exclure cette éventualité, il faut être sûr, il faut les entendre parler un petit peu plus concrètement, et nous raconter que, ouais, il y avait tant de personnes qui se sont... Là, là, là, il y avait la levaya de Réhouven à, à là-bas, qui s'est sorti depuis... Euh, de Chamgar, il y avait des Rabanim qui ont fait des Espedim là. Dès qu'ils commencent à parler comme ça, alors c'est sûr que c'est un vrai enterrement de Reuven, et donc, de nouveau, moi j'entends cette histoire en Amérique, je reviens en Israël, je veux voir Rachel, et je lui dis, tu peux te remarier, parce que ton, son mari est mort. Ok Et la méchante nous précise ici, qu les a, que les enfants avaient l'intention de raconter, pour un certain intérêt, ou qu'ils qu parlaient de manière très euh, bénigne, juste pour raconter un petit peu l'un qui voulait raconter à l'autre, sans aucune intention de, de, de raconter qu'il qu était mort. Et sur ça, on va voir qu'il y a en fait en réalité, une petite différence dans une autre configuration. C'est Rabbi Oda Ben Baba, mais Rabbi Oda Ben Baba, il enseigne Israël, si c'est un juif, alors, il faut nécessairement l'intention, c'est-à-dire qu'il soit conscient qu'on va se fonder sur sa parole. C'est-à-dire je continue d'avoir, après j'en explique tout en même temps. Au Bagoy et chez un Goy, c'est tout le contraire. mitkaven <muché> S'il avait une intention, alors là, son témoignage n'est pas un Il me dit en fait, Rabbi baba quelque chose de, comme ça. Moi, je suis de nouveau en Amérique. Il doit y avoir un maman Réhuven, le mari d'Achel, qui est ici. Si un juif, il me le raconte là, et en fait, il est sur toute la Mishnah, je pense, que... Euh, un petit problème de dire ça, non, non ça se passe bien. Rabbi be Yudhaben baba, il me dit comme ça, il me dit... Donc je suis fier en Amérique et j'entends des juifs parler que Rouven est mort, Eh bien il faut nécessairement, je ne peux me fonder sur leurs paroles pour ensuite prendre leur parole et revenir en salle et raconter que Rouven est mort, que s'ils avaient réellement l'intention de me raconter que Rouven est mort. Bah, c'est en, en comprenant l'ampleur de ce que ça veut dire. Mais si c'est entre deux, euh, un qui a raconté à son copain, euh, « Ne te rappelle pas, tu as prêté sans chez elle, quand on est allé à l'évail de Rouven ?» Alors il a aucune intention de raconter que Reuvenil est mort, ça ne fait plus office de connaissance, suffisamment bien fondée pour pouvoir aller témoigner, ça c'est pour les Juifs. Et pour les goïs c'est tout le contraire. Pour les goï, on va croire quand même le goy, mais dans une autre configuration, c'est justement quand il ne va pas nous raconter que Reuvenil est mort, avec aucune intention de reconnaître la femme, mais qu'il va nous raconter de manière la plus... Chez le Shelgoï, ça fonctionne tout le contraire. Ça s'appelle tout le monde dans plein de halachot, on, se fonde justement sur, on peut parfois on peut la banane, se fonder sur un goy qui nous raconte quelque chose, mais à condition qu'il n'ait aucune intention de vouloir ni permettre une femme, ni pas permettre. Il nous raconte un fait bénin, sans, sans aucune intention. Là, on peut, chez le goy, on peut justement se fonder sur sa parole. Par contre, si le goy vient avec intention de témoigner, comme ça, on va pouvoir permettre la femme, là, on lui dit, oh là là, là, là tu es dans un domaine, une femme mariée, ça n'a pas la même gravité chez toi comme chez moi, tu ne peux pas témoigner, on ne le croit pas. Mais si raconte, mais si, à tout c'est un domaine, c'est un, un, un, un, un, un principe qu'on rencontre très fréquemment dans la dans les trop de à rouvette par exemple. Euh, Est-ce on, on, on a mélangé du lait qui s'est renversé dans la plage de viande. Il y a des situations où on ne va pas pouvoir se fonder sur un goy qui va goûter et nous dire que y a plusieurs, d'accord, plusieurs cas, mais en tout cas, il y a, on, on va préférer dans certaines circonstances que justement si un goy va goûter et nous dire. « Ah, on ne sent pas tellement le goût d'ici. » Alors là, il va pouvoir nous raconter qu'il n'y a pas le goût. Mais si on va dis-moi, il y a un goût de lait, mélange dans la viande. Dès qu'on lui demande son avis, il, va, il essaie de faire le beau il va raconter un petit peu, à perdre un peu son objectivité, pour essayer de deviner quest ce qu'on qu qu va entendre, pour nous faire entendre ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Peu importe, on préfère que le goût, il parle juste, sans, sans intention, alors là, on va le croire. C'est ce que la Michelle me dit. Pour un Israël, pour que je me fonde sur le, les, les rumeurs, les ragots, que Reuveni est mort, il faut d'abord qu'ils aient l'intention qu'ils comprennent la portée de leurs paroles. Qu'ils comprennent que moi je suis là et que je vais repartir dans pas longtemps, je vais quitter l'Amérique pour revenir en Israël et que je vais utiliser leurs paroles pour, pour me fonder. Chez le Goy, oui, c'est mieux que le contraire. C'est s'il raconte ça de manière vénine, alors là dans ce cas-là je vais pouvoir me fonder sur ce qu'il a dit. Mais s'il va, comme on fait divers, mais s'il va commencer à vouloir me dire comme ça, Rachel, elle va pouvoir se remarier, alors on le dit, d'accord, on ne se compte pas sur ses paroles. Ok C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de bosses. La chakol tout ça.